Je français ici. En monsieur. Je ne parle pas bien le français. Et c'est mon problème Mon thé, café, espresso, jus de fruits. Café. C'est parti pour un café. Ça. You can't speak French, right? No, I'm, I'm really bad at languages. Can you help me? I am part of the resistance. We don't want French to replace German. If you come with me, I can help you blend in. So we can organize a revolution. Hmm. Okay. We have developed a plan to take down the government. But to make it work, you have to speak perfect French. But I can't say a word. How long will it take me to learn it? No, we don't have time for that. We have developed a tool that will make you speak perfect French without any effort. We will place this chip on your neural cortex, and the machine will automatically translate everything you say. Are you ready? Oui. try to talk now. Just say, my name is Benedict. Non, non. Eh, Benedict. C'est bizarre. Wait, this voice sounds like a computer. Let's try to make it sound more genuine. Here, try it again. Bonjour, je m'appelle Benoit. Much better. <laughs> C'est super chelou. Let's go back to the cafe tomorrow and see how people react. If it works, we can set our plan in motion. Okay, try to order some orange juice and a croissant. bonjour madame, il me faudrait euh, je veux dire euh, un jus d'orange et une baguette <coughs> un croissant je vous prie excusez moi je dorme Savez-vous s'il y a un tourne-disque dans ce café pour que je puisse jouer ce, ce disque d'Edith Piaf, euh, La Vie en Rose Ce euh, serait vraiment très courtois de votre part. Madame, Monsieur, ce café ne contient malheureusement pas de tourne-disque. Référez-vous à un membre du personnel pour plus d'informations. Je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées. Bien à vous, Benoît Le Maire. Bonjour, bonjour, Mesdames et Messieurs. Police linguistique. Contrôle général. On reste bien, c'est d'accord Alors, ma petite tante. On sait pas les français Je sais pas. Euh, un petit peu. Quel est votre avis sur la guerre du Golfe Je pense que encore une. je suis ce n'est pas assez bon ah toi mm. quelle est ton opinion sur le tour de France le tour de France j'adore ça c'est mega cool tous les ans, je vais dans mon chalet voir l'arrivée sur les champs elysées Les journaux sont remplis d'anneries, voilà pourquoi je ne les achète pas. Pourquoi tu parles bizarrement comme ça Vraiment Comment diable êtes-vous au courant mon cher mania du matelas. Liliana, je... J'aurais voulu pouvoir faire cette révolution avec toi. Je ne regrette rien. Je te vengerai. Tu seras toujours là dans mon cœur. Je bite rien à ce que tu dis. Oh, sorry. I'm saying I'm gonna avenge you. C'est une promesse? Yes. Tu dois savoir. This The will stop any now. Tu dois savoir. Je ne comprends pas. I'm